On connaît très peu de choses sur les mammifères marins en Arctique. Donc pour moi, c'est vraiment fascinant parce qu'à chaque jour, je sais je va faire des nouvelles découvertes. J'étudie l'état des populations de baleines dans l'Arctique canadien. Plus précisément, j'étudie l'impact des changements climatiques et des humains sur les populations de Béluga et de narval. Grâce à la technologie des drones, on a pu fumer des narvals qui utilisaient leur défense pour frapper des poissons puis en plus se nourrir. Je me sens vraiment chanceuse parce que j'ai l'occasion de travailler avec des Inuits puis c'est eux qui connaissent les baleines le mieux puis je peux beaucoup apprendre d'eux. Des fois, je me sens comme Sherlock Holmes. Je me sens comme une détective, je reçois plusieurs informations et je dois condenser et essayer de comprendre qu ce qui se passe avec ces baleines. Mon nom est Marianne Marcoux, je suis une biologiste marine à Winnipeg, au Manitoba.